C'est Women, content de vous voir. Grosse vidéo aujourd'hui, vidéo SQDC. On parle du Simply Bear Organic, le BC Boba Pink Organique. Content de vous voir. Un gros merci à Max TD sur Instagram qui m'a payé le BC Boba Pink Biologique. Un gros merci, Max TD. On remercie. Max TD dans les commentaires, s'il vous plaît. Donc, euh, on connaît Simply Bear chez Winman. On avait déjà essayé un produit, la vidéo review 268, le BC Sour Cookie. Donc, euh, si on regarde sur le site de la SQDC, il n'y a plus rien. Il y a seulement deux produits de Simply Bare Organic. On parle du, du, du, du, du BC Lim euh, Moito euh, Lim, Midito Mijito, BC, Lim, Mijito, biologique, donc je remarque là, que Simply Bare Organic, leurs produits sont biologiques, organiques, c'est en anglais, euh, puis tous les produits commencent avec BC, hein. ça vient tout de la Colombie-Britannique, et ils ont aussi sur le site de la SQDC, un 28 grammes à 240 dollars, donc euh, 240 dollars, donc c'est pas le 140 dollars, 240 dollars et puis c'est des oh my god 240 dollars et on ne connaît pas on ne connaît pas la variété à moins à moins que il ait mis un petit collant sur euh, sur l'enveloppe le, pour nous indiquer la variété parce que c'est écrit produit en rotation un produit en, rota en rotation pardon c'est un produit qui va changer à chaque 3-4 mois, à chaque fois que la batch euh, est vendue, euh, c'est souvent une autre variété, une autre génétique qui est euh, testée par Simply Bear Organic ou une autre compagnie. Simply Bear Organic, euh, ça appartient à Rubicon Rubicon Holding, 90 sous l'action ou, si vous aimez mieux, 50 400 000 donc, euh, Rubicon avec Simply Bear Organic, ça coûte 50 millions de dollars. Juste une petite idée comme ça, Canara Biotech, ça coûte 100 millions de dollars. Donc, Canara Biotech, c'est le double du prix de Rubicon. Euh, Est-ce que c'est mieux Canara Biotech à 100 millions ou Rubicon à 50 millions? Posez la question y si répondent. Donc, si vous avez remarqué mon chandail, je le sais, il est en l'envers. J'attends le facteur ou si vous aimez mieux, j'attends le livreur. Cannabis SQDC, vous allez être régalé au mois de juin, euh, plusieurs vidéos SQDC qui s'en viennent. Je vous ai mis un petit peu en pause sur les vidéos SQDC dans de la dernière semaine. J'avais un petit rhume, on n'était pas à la perfection, donc je vais faire une vidéo euh, digne euh, de Winman. Donc c'est pour ça qu'il fallait être un peu patient. 11 avril, le contenant, euh, le produit a été enveloppé le 11 avril. On est présentement le 1er juin. Euh, merci encore à MaxTD, quand même un produit très, très, très dispendieux euh, à la SQDC, dollars et 40 sous. Malheureusement, plus disponible ni en ligne, ni en magasin. Il euh, n'y a plus de Boba Pink. Désolé. Si on va voir sur le Simply organique Organic, le site Internet, si on va voir toute la sélection de produits qu'ils ont, il ben, est même pas là le Boba Pink. Il n'est même pas là le Boba Pink. Il y a le Blue Dream, le Sour Cookie, le Highland Pink kush Le Highland Pink kush c'est pas le Boba Pink. Hein? C'est bien écrit Boba Pink. Sweet Boba. Sweet Boba, c'est pas Boba Pink. Apple Toffee, San Francisco Valley OG kush White Runs Gelato Cake lim -mi gito Donc, et un autre euh, un autre produit, là, Limited Edition. J'imagine, un produit à rotation, qu'on connaît pas la variété. Donc, on ouvre ça immédiatement. Un produit avec un taux de THC de 25.4 avec une possibilité... avec une possibilité 25.4 et puis on peut avoir entre 19 et 25. Donc... Euh, on bat la loi de la moyenne, on bat, on bat, on bat des records, on bat des records ici. 25.4 et le maximum est 25. 46 dollars et 40. Gros, gros merci à Max TD, euh, on le remercie s'il vous plaît là dans les commentaires Max TD. Donc euh, je vais ouvrir ça et à ce prix, je pense qu'on va euh, se payer un cote en verre, donc un cote en verre euh, à la place d'un cote en carton. Ça fait une différence dans le goût. Euh, plus de possibilité d'avoir une bonne idée du Popy, Popy, Popire, Popir. Ça saute pas aux yeux la qualité à 46$. Euh. Si Je connais des euh, produits. Le livreur est passé. Donc.. Euh... Du stock là-dedans, boys, vous allez être régalés. Donc, on revient là avec le Boba Pink biologique. Écoute, je vois... Ça. Il sent pas pire, il sent pas pire. Euh, J'ai l'impression que ça va être pas pire pendant tout, mais... Euh, je pense au Comatose. Le Comatose de 1964, c'est un peu ce style-là. J'aime beaucoup le Comatose de 1964, 31$. Donc, si on parle de 46$, euh, 15 dollars de différence, c'est énorme, c'est énorme. De 31 à 46, un hein, 15 dollars. Euh, on parle pas ici là, de de 100 à 115. On parle ici là, de, de 31 à 46. Je vais le fumer, euh, donner une petite idée là, de, du, du buzz, tout ça. Mais mais je, je, je suis convaincu que ça va être bien. Il sent quand même assez fort. Je suis quand même assez euh, positif par rapport au, au buzz que ça va donner. Euh, on regarde ça de plus près. N Oubliez pas d'aller vous abonner sur mon Instagram. Une personne sur quatre qui regarde cette vidéo en ce moment n'est pas abonné à Winman. Abonnez-vous, activez la cloche. Euh, plus de 650 vidéos déjà là à mon actif. Tous les vidéos sont différents. Tous les vidéos sont différents. Donc euh, abonnez-vous, activez la cloche. Un pouce, un commentaire, très important pour l'algorithme. Donc euh, je vous montre ça de plus près là immédiatement. Alright gang, on est avec le Boba Pink de Simply Bear Organic. Il... C'est correct, c'est correct. Écoute, 2, 4, 2, 4, 6, 7. Une cocotte, j'ai 7 joints, c'est exactement là, ce que je fais toujours là, avec un 3.5. Je fais 7 joints. Donc mes 7 joints sont là. Euh... J'ai pas de problème avec euh, les trichomes. Il y en a. Ça brille un peu. Tout est bon. Euh, L'humidité, elle est excellente. Il n'y a pas de pochette d'humidité. Ce sont des professionnels. Donc, il n'y a pas de boost, là, ou de, de, de, de boveda, là. Hey, à 46 et 40, le que je te vois mettre un boveda là-dedans, là. Tu veux dire, là, ça écoute bien. L Arrête, ça, là, Tu comprends-tu, euh, On se rappelle, là, que le Simply Bear Organic, le contenant, là, est un peu, genre, en... Un genre de vitre céramique. Donc, euh, avec un, un petit cils comme ça, là, qui, qui, qui est très important, j'imagine, pour la protection de l'air, de l'humidité. Donc, euh, cannabis, là, très bon, très bien. Je vais le fumer, je ne l'ai pas fumé encore. Il n'y a pas de feu, il n'y a pas de branche, là, c'est parfait, là, il n'y a pas de problème là-dessus, tu comprends tu Mais... Il, il... <rire> Il y a du cannabis comme Canarobiotech, qui, qui, qui, qui nous donne du cannabis à 25$ et 60 sous. 25$ et 60 sous. ça, c'est 46$. Tu comprends-tu? Il n'y aura pas trop de défauts à ce cannabis-là. Je, je vais l'aimer. Je vais l'aimer. Il sent bon. Il est correct. Il sent, sent, euh, il sent chimique. Là. Tu sais, t'en rappelles de cette petite expression-là? Là? Ça sent chimique. Euh, J'ai vraiment hâte, là, dans le le plus que tu penses. Mais, mais peut-être que c'est poussé le 46$, tu comprends-tu? Alright les gars. Les gars, la gang. Je vous montre ça un petit zoom encore. Puis là, ça va être vraiment le temps là. Putain, y a la cocotte d'en bas ici. Alright. On roule ça immédiatement. Alright gang, donc euh, je ne l'ai pas émietté encore, je vais faire ça immédiatement. Euh, ça va être bon, ça va être bon, Ça, ça c'est un genre là, de, de, de comatose. Euh, comatose, euh, la senteur, petite touche de pinko, je, je me rappelle, avec comatose. Donc, c'est dans mes goûts, c'est dans ma palette de goûts. En là, on va avoir une autre bonne idée de l'odeur de l'arôme. Euh, là, je commence à savoir un peu. C'est quoi un peu plus le boba, là? C'est, c'est, c'est un mélange de comatose et pinkouche de San raphaël Un mélange de comatose de.. Ça, je, dis, je suis d'amour, vous ça à la tête, man! Je me vois arriver! Alright, gang! C'est bon. Je vais prendre un coton vert. Donc, euh, avec toujours le même papier, euh, un papier simple. Euh, donc, ça va prendre un peu moins de cannabis dans mon joint parce que j'utilise un cote en verre et le cote en verre prend beaucoup d'espace. Donc, euh, merci encore à Max TD. Euh, ça va être un très bon cannabis. Je le sens. Un mélange de comatose 1964 avec Sandra raphaël dans mon cas. J'ai l'impression que c'est ça. Et je ne le mélangerai pas avec le cannabis que je n'aime pas. Je vais fumer cet excellent joint. un peu spécial qu'il est même pas affiché sur le site de Simply Bear Organic. Je trouve ça ordinaire, sais. Je sais pas. S'il n'est pas sur le site de la SQDC ni sur le site de Simply Bear Organic, peut-être qu'il en aura plus jamais. Peut-être qu'il sent bon, man. T'as un comatose Pinko, une raphaël je suis sûr que je vais l'aimer plus que l'autre que j'avais essayé de la Max Simply Bear Organic. Alors, regarde, je suis tellement habitué à faire mon G, bro, que je, je l'ai déjà roulé puis j'ai pas euh, laissé de place pour mon coton vert. J'ai hâte de le fumer, là, que je ne vais pas le recommencer. Si on regarde les terpènes sur le site de la SQDC... Euh, J'imagine. Euh, je dirais myrcène Limonène, Cariofilène. myrcène Le boba. Le boba est terreux un peu. myrcène Cariofilène. Moi, j'avais dit. Euh, J'ai dit Pinène, mais c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire euh, Limonène. Euh, myrcène, cariophyllène, Limonène. Mais il n'y a pas de Limonène. C'est Myrcène, cariophyllène, Pinène, Terpinéol. Terpinéol, je euh, pas encore habitué à ça. Juste... Terpinéol, c'est jamais dans mes cannabis préférés quand c'est une terpène dominante. Si C'est associé aux fruits, ça. Euh, on va regarder ça. Ah ouais, ça va être bon, man. Hein? Ça va être bon. Merci à Max Tédé. Donc, Terpinéole. et Seigneur. Pas bonne affaire. Ah, super bon man. C'est vraiment un mélange, un croisement dans ma tête. Là. Quand on regarde euh, sur le site de Leafly, j'ai trouvé le Pink Boba. Je n'ai pas trouvé le Boba Pink, parce que j'imagine que ça me chose. C'est du Boba Kush mélangé avec du euh, Pink Kush. Oh, il est très bon. Très bon. Très bon. Donc, terpinéol, terpène. Très bon, très très très bon, très bon. C'est trop cher, 46$. Je peux pas croire qu'il enlève ce produit-là. J'espère qu'il va revenir, mais... La raison pourquoi je me dis qu'il ne reviendra pas, c'est qu'il n'est pas sur le site de, les de Simply Organique. Puis J'ai mis la province de Québec en plus. Tout fait ça correctement. Des fois, on va vite. On met Ontario, quoi que ce soit. J'ai tout mis la bonne chose. Ah, il est fort. Il est bon. Donc, euh, je suis un peu loin là, avec le terpinéol. De toute façon, c'est la cinquième terpène. On s'en fout un peu. Euh, je suis trop rendu loin, là. On va revenir un peu au Pink couche. Il est bon, man. Il est vraiment bon. Je l'aime. Euh... Diesel sucré fruité. Euh, diesel, j ai, j ai... diesel, c'est plus là. Euh un genre de, de, de pink couche, man. un genre de, de, de gazier, plus couche. Plus couche, c'est un, un diesel couche. C'est pas un diesel limonène, citron. Je trouve que c'est un, un diesel plus couche, plus pink couche, plus comatose. Donc, euh, ils disent pas jamais couche. Hein? Le couche, je mets ça dans le diesel, je pense. Euh, sucré, j'imagine, c'est... C'est vraiment comatose mélangée en pink couche Sédatif. C est indica. C'est pas un hybride, ça, man. Indica. indica quand même. Euh, pas super écrasant. Vraiment un super bon buzz. Très bien. Euh, relax, man. Ça relaxe. Mais je suis... Pas trop écrasant quand même, mais un 25% super bon pareil, man. Donc, en 19 et 25, indica, myrcène, terpène dominante. Euh, je pense que c'est vraiment le, le, le boba. Ben, le pinkouche aussi, c'est myrcène. La terpène dominante, en général, tout dépendant du phénotype. L'emballage, finalement, je pensais que c'était de la céramique, mais c'est écrit sur le site d'Esculissé, c'est du verre. Donc, de la vitre. Donc, c'est quand même assez solide. Donc, euh, je ne veux pas trop éterniser avec euh, cette vidéo. Euh, définitivement, mon meilleur de simple Burger gagné. J'en ai essayé deux. Donc, vraiment, j'ai pas de, de, de super souvenir de du sour cookie. Euh, je me rappelle que je l'ai pas haï. Hein. J'avais trouvé ça correct. Euh, mais là, là, ça ici, c'est très bon goût. Puis encore une fois, pour faire une conclusion en 5 secondes, euh, à cause de la compétition je pense pas que ça vaut 46 et 40 je pense que je pense qu'on peut avoir euh, des produits similaires de qualité avec de très bons goûts comme le pink couch san rafael le comatos, tous les deux à 31 32 donc euh, achetez-vous un comatos, achetez-vous un pink couch san rafael et grainez ça les deux ensemble 50-50 puis ça va vous donner ce que j'ai ici un simply Bear organic boba pink biologique, super bon, super bon, bon buzz, fort, j'aime ça, je, je l'aime beaucoup, ciao!